Solent hein! Voilà les 10-12 dernières minutes de vie de l'hypermère. Car quand on essaye d'usurper sa place à Aurélien, on finit par mourir dans la grosse Tu sais quoi, mon ami? La gloire, nous en avons parlé, la gloire. Elle est à toi pour 10-12 minutes. Et puis après, la postérité, le regret éternel et une incroyable épitaphe une truché pour rentrer à Aurelande. Si c'est pas quand même le minimum qu'il fallait pas faire, putain de Grandu. Je pense qu'il est très important d'ajouter putain de ça C'est cachotte Encore une fois, je suis désolé pour les oreilles de nos minos. J'ai crois deviner quelques ombres là-bas. Mes amis, il s'agit bel et bien d'un massacre